Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle recette J'ai testé pas mal de recettes de brownies Et je suis enfin tombée sur la meilleure On commence tout de suite avec les ingrédients Vous aurez besoin de 4 œufs plus un blanc d'œuf. Euh, vous aurez besoin aussi de 110 g de sucre, 100 g de sucre brun. Vous pouvez euh, remplacer par tout simplement 120 g de sucre. Vous aurez besoin de 180 g de beurre fondu, euh, 130 g de chocolat noir, 70 g de farine et une petite pincée de sel. Vous commencez par faire fondre au bain marie ou bien au micro-ondes le beurre et euh, le chocolat et vous laissez refroidir un petit moment. Donc euh, dans un autre récipient, là je vais mélanger les œufs. Comme je vous ai dit, 4 plus 1 blanc. Je rajoute le sucre brun et le sucre. Je mélange bien, mais pas pendant longtemps, juste histoire de faire fondre les, le sucre. Je rajoute ma petite pincée de sel et ensuite je passe au chocolat et beurre fondu. Allez, on mixe le tout. Et puis au final, je rajoute de la farine, 70 g de farine de préférence tamisée. En plus de gourmandise, je vais rajouter du chocolat blanc, du chocolat noir et euh, quelques, quelques amandes. Vous pouvez rajouter euh, des noix de pécan, du chocolat au lait, euh, enfin ce que vous voulez, vous pouvez même rajouter euh, des bananes. Donc dans un moule qui va au four, euh, à peu près 20 sur 30 cm, je rajoute le chocolat que j'ai coupé en petits morceaux. Suite au chocolat noir... Puis quelques amandes pour ajouter ce côté croquant à mes brownies. J'enfourne le tout dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 30 minutes. Donc moi comme c'est une chaleur tournante, j'ai mis 30 minutes mais vous pouvez vérifier la cuisson après 20 minutes. Donc euh, après la cuisson, voilà, je sors mon, mon plat et je laisse refroidir totalement et minimum, je laisse 3 heures avant de le découper. Une fois découpé, vous avez cette texture parfaite de brownie avec une croûte bien croustillante dessus. Voilà, c'était ma recette aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.